Cet immeuble marseillais contrôle 10% du commerce international du monde. Comment est-ce possible Grâce à ceci. Si vous pensez que ce n'est qu'une boîte ordinaire, eh bien vous avez raison, c'est juste une boîte complètement ordinaire, tellement ordinaire même qu'il en existe des millions dans le monde qui font exactement la même taille. 6,4 mètres de long pour 2,4 mètres de large et 2,6 mètres de haut. Un peu trop précis pour être ordinaire vous pensez Dans les années 60 et 70, les gens ont commencé à se dire que ce serait quand même vachement pratique si on utilisait des boîtes de la même taille pour s'envoyer des marchandises partout dans le monde et c'est comme ça qu'on a mis au point ce conteneur standard de 20 pieds. Cette taille unique permet d'y mettre toutes sortes de marchandises et de placer ensuite ces conteneurs sur un camion, à la cale-le sur des trains, ou d'en empiler des tonnes sur le plus grand bateau du monde par exemple. Ça a rendu le transport par navire beaucoup plus efficace, de sorte que c'est maintenant 80% du commerce international qui se fait par la mer, dont la majorité passe par des conteneurs. Et il se trouve que le numéro 3 mondial du secteur avec 13% de part de marché est une entreprise marseillaise et c'est pour ça que...